Bienvenue dans la suite du tuto, donc on va faire cette petite illustration. Je vais sélectionner ici l'outil « Créer des rectangles et des carrés ». Donc je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur « Voilà. Euh, si je veux récupérer la couleur bleue, admettons j'ai une autre couleur là, bah, je vais utiliser la pipette qui est là, donc le raccourci CD. Donc je clique ici et je clique tout simplement sur mon image. Donc là on va venir réaliser la lune avec ici l'outil « Courbe de Bézier et puis l'option « Chemin spirographique ». Comme on a vu tout à l'heure, je fais un premier nœud, un deuxième. Avant de faire le troisième, j'appuie sur Shift, Voilà, je fais un quatrième nœud, et avant de fermer ici notre petite lune, j'appuie sur Shift et je clique sur le petit carré là, comme ceci. Donc je récupère la couleur blanche avec l'outil pipette, donc je clique ici sur la couleur, comme ça j'ai ma lune avec la bonne couleur, je supprime ici le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix, Voilà. je vais faire apparaître ici la fenêtre calque et objet, donc bah, ce chemin je vais double cliquer pour le renommer en lune. Voilà, je vais créer un groupe, donc pour créer un groupe c'est facile, je clique là-dessus, et ce groupe là je vais l'appeler groupe lune, groupe, voilà, je vais créer un clone à partir du groupe, donc pour créer un clone je clique ici, et ce clone je vais l'appeler groupe lune clone, et je vais le placer derrière mon groupe, donc pour placer un objet derrière, je clique ici sur l'outil sélectionner et transformer des objets, et puis je vais cliquer là-dessus. On voit que le raccourci c'est page down ou page bas, sur le clavier vous voyez je peux appuyer sur la touche page bas. Donc une fois que le clone est fait, on va pouvoir cliquer là-dessus, faire apparaître la fenêtre Fond et contour, et puis augmenter le flou, tout simplement, voilà, comme ceci, ce qui permet d'avoir donc un petit halo à notre lune. Donc maintenant on va faire le petit arbre, donc pour cela on se rend dans Firefox, on fait une petite recherche, arbre, pixabay, voilà, on tombe sur celui-ci, donc je fais un clic droit, je fais copier l'image, je retourne dans Inkscape, je fais un clic droit coller, j'appuie sur moins pour dézoomer, et puis on va utiliser ici chemin, vectoriser un objet matriciel, alors moi étant donné que j'utilise la version Inkscape en développement la 1.2, euh, j'ai une fenêtre de preview qui se met à jour automatiquement, donc je vais jouer un petit peu avec la glissière pour augmenter de façon voilà, à avoir un arbre comme ceci. Je clique sur Apply de façon donc, à avoir une vectorisation immédiate. J'appuie sur « moins » pour dézoomer. Je peux cliquer sur mon image et venir la supprimer. Voilà, j'appuie sur « supr. Je vais désactiver le magnétisme et venir placer correctement mon objet. Donc je vais le réduire. J'appuie sur « ctrl » et puis comme ça, je peux réduire ici mon petit arbre. Éventuellement, je clique ici sur mon carré. Je vais copier la longueur. Donc je sélectionne tout. Je fais un « ctrl-c ». Je clique sur mon arbre. Je verrouille et je vais coller la longueur ici « ctrl-v ». J'appuie sur « entrée » pour valider. Je clique maintenant donc sur mon petit carré, je fais faire apparaître la fenêtre alignée distribuée, donc je clique là-dessus. Euh, je vais aligner pardon par rapport au dernier objet sélectionné, c'est-à-dire mon carré, en bas, et puis je mets ça à la verticale. Donc mon arbre, je vais lui mettre la petite couleur bleue, donc je vais utiliser l'outil pipette ici, voilà, je clique sur mon arbre, et je vais donc faire un dégradé linéaire, donc je clique là-dessus, je sélectionne ici l'outil créer un dégradé linéaire, et je m'approprie sur mon arbre, et je clique, je glisse. Alors je zoome. voilà, hop Ici je clique bien sur le petit rond, vous voyez il est bleu, je vais sélectionner l'outil pipette et je vais sélectionner ma couleur de fond là, comme ceci. Et puis je vais venir cliquer sur ma lune et puis peut-être déplacer, voilà, avoir une lune comme ceci, voire éventuellement l'agrandir. Je vais cliquer ici sur la flèche en appuyant sur CTRL-SHIFT, alors bien sélectionner les deux objets, c'est-à-dire ma lune et puis ma lune euh, clone, voilà, comme ceci, de façon à avoir une illustration un petit peu plus intéressante, ouais, ça peut être pas mal comme ça. Voilà pour la fin de ce petit tuto, à tout de suite donc pour la troisième partie où on va faire la lune avec les, les petits cratères.